Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec des cheveux absolument magnifiques, n'est-ce pas J'adore euh, Bref, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la lumière est un peu changeante. Hein ça va pas le faire je pense. Je vais ajouter une lumière, attendez. On va essayer de faire avec, j'espère que ça ira. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de webcomique de bande dessinée sur le web web Voilà, voilà. Euh, donc, ils sont lisibles gratuitement en ligne. Tout est l'intérêt. Alors, euh, je tiens à préciser, il y en a beaucoup, à vrai dire la quasi-totalité, ouais, qui sont en anglais. Donc, je vous préciserai quand c'est en français ou quand c'est en anglais. Euh, parfois, il y a des traductions quand même euh, de certains web Et voilà, la lumière qui revient. Je dois être toute blanche. Mais parfois, c'est pas tout le webcomic qui est traduit en français parce que, bon voilà, ça reste des traductions bénévoles. Euh, mais du coup, ça peut aider, genre, commencer quelques pages en français. Et du coup, quand on connaît un petit peu l'histoire, c'est plus facile ensuite de lire en anglais. C'est pas forcément des trucs très compliqués dans le sens où, bon, j'ai pu les lire, puis il y a quand même des images, etc. Donc ça aide à, à lire en anglais. Premier webcomic, Rock and Riot de Chelsea Furedi. C'est un webcomic queer. Euh, cool Plein de lesbiennes, de gays, euh, des personnes trans aussi, un personnage non-binaire, enfin bon voilà, c'est plutôt cool euh, niveau représentation. Et c'est pas mal aussi au niveau de la diversité euh, des personnages racisés. Ça prend place dans les années 60, et c'est des histoires de gangs, enfin il y a un gang de meufs et un gang de mecs. Il y a un côté un peu grease avec euh, les blouses en cuir, les bananes, enfin voilà. C'est vraiment très sympathique, très léger, j'aime énormément, et pour ne pas tout vous dire, mais bon, il y a une scène de coming out collectif qui est assez mémorable et euh, qui vaut vraiment le coup. Ensuite, toujours en anglais, Mother Lover de Lindsay, euh, qui est un webcomic toujours en cours pour le coup. Et c'est l'histoire de euh, deux mamans. Il euh, y en a une qui est euh, au foyer, qui a quatre enfants et euh, qui a avec un un mec, euh, mec qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs jusqu'à présent, et l'autre qui a une mère célibataire euh, lesbienne euh, qui a une petite fille de mémoire. Et donc c'est très chou, euh, bon j'imagine que Enfin, vu comment ça s'appelle, euh, qu'elles vont tomber amoureuses, mais là c'est vraiment que le début. C'est vraiment très sympa, et voilà, à suivre, il n'y a, a pas beaucoup pour le moment, mais c'est cool quand même. Heartstopper de Alice Ousmane, euh, Alice Osman que vous, vous connaissez peut-être, car elle a écrit euh, Silence Radio, un bouquin très sympa d'ailleurs, et donc Heartstopper c'est euh, l'histoire de deux garçons qui tombent amoureux. Il y en a un qui est bisexuel, l'autre qui est gay, et j'aime beaucoup le garçon bisexuel, euh, qui au début ne sait donc pas qu'il est bisexuel et euh, il y a tout son cheminement euh, comment il se rend compte que finalement il est attiré par son pote et tout c'est vraiment très mignon, le dessin est pas ouf mais j'aime beaucoup Heartstopper, trop chou um, Always Running Here de Hazel and Bell alors ça fait un moment que j'ai lu celui-là, je me suis replongée un peu dans le début, euh, mais en gros c'est l'histoire de deux garçons euh, au lycée et euh, a, ils sont tous les deux gays et il y en a un qui n'arrête pas d'aller voir l'autre en mode « eh hey, puisqu'on est les deux seuls gays du lycée, sortons ensemble wesh » et l'autre il est là euh, « non, enfin genre j'ai pas envie, et bon ils vont quand même se rapprocher etc. » et il ben, va y avoir une histoire entre eux. C'est très mignon et je sais qu'il y a un projet de traduction à faire à suivre sinon on se dispo en anglais. Princess, Princess Ever After, qui l'histoire de deux princesses. Il y en a une qui est un peu plus euh, chevalière badass et l'autre euh, qui est en gros enfermée dans sa tour. Enfin, ça reprend un peu le le truc de réponse qui déroule ses cheveux. Enfin voilà. Et sauf que évidemment, euh, ça bouscule euh, les codes euh, du conte originel et c'est vraiment très sympa. Euh, j'avais beaucoup aimé et pareil c'est disponible en ligne et en anglais. Ensuite passons au truc en français quand même parce qu'il y en a Heroes Academy et Yahoo Il y Fies, alors qui sont deux webcomics par euh, le docteur Pralinus. Yao Il c'est l'histoire d'un homme euh, gay qui est CRS, si si, <rire> et un étudiant en art, euh, non en art, en sociologie, je ne sais plus. En étudiant qui est non binaire d'ailleurs, et euh, ils tombent amoureux sauf que l'un qui est militant, très engagé, etc., et l'autre est CRS, donc voilà, il y a des difficultés. Il y a deux tomes pour le moment euh, qui sont disponibles donc en ligne et c'est possible de les avoir aussi en papier euh, auprès du docteur Pralinus si vous voulez. Et ensuite il y a Eros Academy donc son second webcomic, ça reprend l'idée euh, le lycée de garçons et. Euh, pff, tout le monde est plus ou moins gay, ou bi et sort ensemble, etc. Euh, ça reprend aussi euh, les personnages de la mythologie grecque, parce qu'ils ont tous des noms genre, euh, ils s'appellent Achille, Patrocle, Hérac Hér Héraclès s'appelle Héraclès Je ne sais plus. Bref, voilà, ils ont des noms, et les pairings euh, les couples, c'est les couples réécrits de la mythologie grecque, etc. Euh, c'est vraiment très sympa, c'est très drôle, euh, c'est très second degré, euh, j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, je vous conseille euh, très beaucoup. Euh, dernier dernier webcomic, alors pour le coup qui n'est pas, pas du tout dans le même euh, style, puisque là je vous ai présenté plein de trucs queer, et là pas pas trop, euh, mais c'est Au fond du trou de Nepsi, et euh, je sais plus quand euh, je m'ennuyais, et je suis tombée sur ce... Sur webcomics, et genre j'ai tout bouffé d'un coup. Euh, en gros, c'est un couple, un garçon et une fille, pour une fois, qui achète une grotte troglodyte et ils la rénovent. C'est une histoire vraie en fait, c'est comment ils ont rénové leur grotte troglodyte là, euh, et quand c'était la merde, etc. Donc, enfin voilà, rien à voir, euh, c'est des petites tranches de vie sur les travaux <rire> de la grotte troglodyte. Euh, mais voilà, c'était sympa. Donc voilà, je, je l'ai ajouté, puis comme ça, ça fait un truc en français. En plus, voilà les, les trucs que je lis. Alors il y en avait d'autres, mais que je lisais il y a longtemps et, et j'ai pas réussi à les retrouver. Il y en avait un notamment où c'était des extraterrestres et genre il y avait une euh, l'héroïne, elle avait un, un œil comme ça euh, au milieu du front. Et sauf que j'ai pas réussi à retrouver. Mais si ça vous dit quelque chose et que vous vous souvenez de ce webcomic, n'hésitez pas à me le dire. Et euh, si vous avez des webcomics queer ou pas queer, notamment en français du coup, parce que moi j'en ai pas beaucoup en français. Euh, N'hésitez pas à les mettre euh, dans les commentaires, ça serait vraiment cool qu'on partage euh, nos webcomics préférés. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez trouver des petites lectures sympas et gratuites euh, sur internet. Je vous souhaite une très bonne journée, euh, je vous refais un petit coup de mes cheveux trop magnifiques, regardez un peu comme c'est beau. Euh, et puis mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous, tout ça tout ça, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.